allez connecter vous rapidement. Vous êtes censé savoir qu'on a cours tous les matins. Mm -hmm. Bienvenue à l'école de la foi. Mm -hmm. Je crois que je vais nommer mes cours de matin à l'école de la foi. Donc demain vous aurez une vidéo sur YouTube. Mm -hmm. Vous en avez une hier, avant-hier, le jour d'avant. Allez vous abonner sur YouTube. Le nom sur YouTube de Give Digger Academy. Le contenu de YouTube est différent du contenu de Facebook. Vous devez savoir ça Donc Seigneur, je te remercie pour ce, cette opportunité que tu me donnes, et je donne à tes enfants qui m'écoutent, euh, de nous connecter, de former euh, un nouvel esprit ensemble. Tu as dit là où deux personnes sont rassemblées à ton nom, tu es là. Donc nous savons que tu es là. mais je demande que tu sois là, pas seulement pour nous observer, que tu viennes avec la libération, que tu viennes avec euh, la force, que tu viennes avec euh, le pouvoir. Donne-nous le pouvoir de changer nous-mêmes, de changer notre vie, de changer notre entourage. Donc, je bénis les paroles que je vais dire aujourd'hui, que je puisse parler avec la puissance Et que mes paroles adressent exactement ce que vous avez compris dans votre vie. Let me speak with accuracy. Let my language be straightforward. I receive uh, words from heaven. utterance to speak as your oracle. I bless my tongue. I bless the ears of the hearers. Et je bénis wisdom qui sera ici. En Amen. J'ai plus de facilité à prier en anglais. Donc, vous m'excusez. Right. Je crois que je vais réactiver ma chaîne YouTube en anglais. Que j'enseignais aussi en anglais. Et la chaîne a ça va être 4 mois que je n'ai pas posté dessus. Parce que je me suis concentrée sur mon public francophone. Exclusivement. Bonjour Laurent Moussa. Je vois que tu es... As... Beaucoup d'entre vous, vous avez commencé à m'écouter et vous avez mis des actes, vous avez attaché des actes à votre parce euh, que vous m'écoutez pas comme vous regardez, euh, euh, euh, supposons peut-être l'île, fleur de l'île ou bien quand vous écoutez une... ce qui fait dans tout dessous ma Jackie Quand vous m'écoutez, parce que ça a toujours été mon but, que vous sortiez d'ici avec un petit pas en plus dans votre vie. Quelque chose de concret que vous allez partir mettre en pratique et ça va vous aider à changer. Ça a toujours été mon but. Donc, je sais que ce prier à chaque fois, elle est exaucée. Ok. Beaucoup, vous avez commencé à m'écouter. Vous avez commencé à voir les batailles. Le Parce que... Tu m'écoutes, tu ne te laves avec le sel. Tout ton corps est cassé. Tu m'écoutes, tu ne par... Hier, vous n'avez pas partagé ma vidéo que j'ai fait la nuit. Je vais commencer à vous bloquer. Vous allez à vous commenter ma vidéo chaque jour, je vous le partage. je ne partagez pas pourquoi. Et je me suis dit, à un peu, vous vous prenez la tête je passe une heure par jour, je vous enseigne, vous partager partagez pas ma vidéo et je vous dis toujours euh, ayez l'esprit qui donne quand tu regardes ma vidéo, tu m'as pas me de l'argent quand tu me regardes je parle, tout ce qui avait été dit, tu vas me payer pour ça non dans ta façon de dire, ok, je retourne à cette personne je like sa vidéo, je partage sa vidéo vous connaissez comment youtube fonctionne, que facebook fonctionne vous allez me vous allez venir m'écouter pendant deux ans, rien ne va changer dans votre vie Parce que vous m'écoutez avec l'air égoïste Il vous dit Il faut vous dites moi clair Il y a des personnes qui me regardent et elle me disent que le premier jour que tu regardes, je partage Tous ceux que je connais Ils connaissent ta vidéo parce que je l'ai montré Toi là tu m'écoutes depuis, tu n'as jamais partagé de mes vidéos Égoïste, qui tu m'aimes pas, qui tu m'as pas Qui tu m'as pas aujourd'hui là Il ne veut pas la foule, il ne veut pas la quantité. On va dire, oh, j'ai 100 000 followers. Tu as changé la vie de combien? 5. Mais il j'ai 100 followers. j'ai changé la vie de 100 personnes. Voilà ce qu'il veut. Donc moi, il doit vous dire ça. Il doit vous dire ça cache. Parce qu'il vous connaît. Il connaît l'esprit du Camerounais. Tu es méchant dans ton cœur. Il n'a même pas prévu de vous dire ça, mais il vous connaît. Et c'est ça qui vous bloque. Vous êtes méchant, vous êtes jaloux. Vous ne voulez pas que l'autre personne progresse. Et vous êtes chaque jour sur mes vidéos. Oh, on t'aime, on t'aime. Quand vous voyez notre public, même plus qu'au vous là, votre amour là, c'était de l'hypocrisie. L'hypocrisie. Et je n'aime pas l'hypocrisie. Ah, ah donc, je n'aime pas l'hypocrisie. Je suis arrivé à j'ai vu une dame. J'ai consulté toutes ses soeurs. C'est elle qui a payé. Ses soeurs, ses enfants, toutes ces soeurs sont passées. Je les ai construites, je les ai lavées. Elle me dit oui, depuis que je t'ai rencontré, toute ma famille, je leur ai donné, j'envoie les vidéos. Si vous les regardez, si vous ne les regardez pas. Vous pensez que Dieu va laisser la femme là comme ça Je veux que vous compreniez qu'on fonctionne avec des lois. Il y a des lois dans cet univers. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un, tu tu crois que je vais, je vais avancer, je vais avancer. C'est pour ça que tu es bloqué. c'est ton cœur noir Quand tu vois quelqu'un avance un peu, ton cœur noir Et qui est Pourquoi Bonjour Monique, bienvenue la reine Monique. A part de talk ce matin-là, je n'ai même pas prévu de vous dire l'autre aussi. Mais quand il me met ce qui est pris là, je sais que ce qui sort de ma bouche, c'est ce qu'il veut que vous dise. Beaucoup d'entre vous, ma vie n'avance pas, pourquoi ton Cœur est noir. Tu ne veux pas que les gens autour de toi avancent. Tu ne veux pas. Tu as le choix. Je parle aux Camerounais, les Camerounais surtout. Je vais aller dans d'autres pays. Non, je vais pas au Gabon la semaine prochaine. Je suis sûr que de tous les exemples africains pour les Camerounais spécial, ce que pour vous là, oui, je te suis depuis. Je te suis hein Mmh. Certains moments se dire que je n'ai pas venir de l'un à la consultation. Donc, tu vas écouter même l'offrande, tu fait. ne vas jamais faire. Ne t'inquiète pas. Comme je sème dans toi, quand tu m'écoutes là, moi je viens ma récompense. Je veux que vous comprendre. Vous avez trop sous-estimé la loi de la nature. Quand tu comprends les lois de la nature, tu utilises ça à ton avantage. C'est pour ça que vous allez voir les gens qui vont prospérer. La personne va se lever avec Patty, faire ses dons à refuser. Non. La personne est en train de donner. Toujours en train de donner. Les personnes que j'ai fait avec le plus de succès, que ce soit mes clients ou d'autres personnes avec le succès que j'ai approchés. ce sont les personnes qui donnent tout le temps. Parfois, la personne, à la fin de la journée, ça, la personne est vide. Le lendemain matin, son compte est encore plein. Toi, tu as le petit que tu as là, tu es là, tu as ça depuis dans ton compte, depuis six mois. Ça a accouché le truc. Ça a accouché le truc. Tu vas savoir que l'argent que tu gardais dans ton compte, -là, les gens se font ça chaque jour. Chaque jour, les gens se font les 10 000 euros que tu as dans le compte. -là. Comme tu penses que c'est ton devant derrière, c'est ta femme de la vie là-bas. Tu voilà, tu es calé là-bas. Ne t'inquiète pas. Les gens vont avancer, toi, tu vas rester derrière. égoïste seulement moi, moi, moi, montre-moi, dis-moi, on te montre-tu pas, tu ne fais pas. Le Seigneur lui m'a dit que prenez garde, vous venez vous mettre à la porte, vous n'entrez pas, et vous empêchez ceux qui sont dehors d'entrer. Peut-être qu'il ta nièce, que si ta nièce regardait mes vidéos, c'est qu'elle est qu a un millionnaire dans ta famille, millionnaire en euros. Je te dis que comme je vois elle n'aime pas l'entrepreneur, de monter les vidéo si ça va trop la motiver. Je vous dis. Que si elle montre à la femme, c'est ça que ça va la motiver. Déjà, même sans comprendre ce qu'elle dit, ce que la reine Jocelyne dit, je suis une jalouse d'elle. Regarde comment ces choses augmentent. Si elle veut monter la vidéo aussi, ne t'inquiète pas, elle va tomber sur ma vidéo. Même s'il faut qu'un jour, un téléphone tombe, du sais, ça tombe sur sa tête que elle ramasse le téléphone au soleil pour lancer ma vidéo qui est sur ça. Elle va voir. Le mauvais cœur n'aide pas. Et c'est ça qui vous bloque. Vous ne voulez pas voir quelqu'un d'autre prospérer. Pas de problème, la reine à Sylvia. ne voulait pas voir quelqu'un d'autre prospérer. J'ai commencé à savoir que moi-même, voilà lui, toi-même tu as dit, tu partais en prison, j'espère que ça va changer un peu ton... Toi, lui, là, tu es très carré dans ta façon de voir les choses. Tu es très carré. Et dès l'esprit t'a dit que donne, Charles, tu voulais un peu du si. Ouais. ceux que j'ai pu prospérer, ce sont des gens qui ont dans leur âme, qui veulent voir leur pays. Je m'appelle en 2013, je faisais des jeunes secs, des jeunes de 40 jours. Seigneur, montre-moi comment je peux aider les Camerounais. Je vois comment les Africains souffrent en Europe. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Je ne connaissais même pas que tous les guides du Gersier, là, je devais faire ça un jour. Et grand, tu tombes maintenant après avoir désiré l'univers. L'univers est juste. Supposons peut-être tu passes 4 ans, tu t'investis dans une relation. Tu aides l'homme, la femme. La personne construit son business. Tu passes même 19 ans de ta vie. C'est le cas pour certains d'entre vous. La personne construit son business, construit. Quand la personne est milliardaire en France, c'est J'ai une cliente comme ça. Elle est mariée depuis peut-être 22, 3 ans. Ça fait 19 ans qu'elle a aidé son mari. Non, attends, c'est depuis 2005, pas 19 ans. Peut-être 17 ans. Elle a bossé avec l'homme. Bossé. Ces choses ont commencé à prospérer. Elle a fait une petite erreur, il s'est basé sur l'erreur, alors que lui-même il fait la même erreur. Tu te crois que de tromper alors que tu sais que tu la trompes. Il se base sur ça pour l'envoyer au chambre, donc il, même cinq francs, elle n'a plus. ils sont dans la même maison comme les colocataires. Ton mari est milliardaire ici au Cameroun. Je lui ai dit que tu sais, la, la nature... Dieu note tout, quand Dieu dit quand même le regarde, mon graine de cheveux oh, tes graines de cheveux sur la tête sont comptées tu prends un petit, tu l'aides tu payes son école tu l'envoies en Europe, tu arrives en Europe même tu prends la fille de ta soeur tu as une nièce yes. tu donnes, tu payes son école tu donnes les papiers et tout quand elle est bien le jour où elle est bien comme ça, la bien, mof, c'est là que tu vois son vrai visage. Elle t'insulte, on te dis que yé, que pas, tu es ma fille. Tu dis, Marie, tu appelles qui, ma fille, mof m'a mis au Cameroun. Elle te coupe. Elle prend le temps voit les gens à sa mère. Alors que toi-même, tu as même investi autant sur tes enfants. Te voilà maintenant. Tu pleures tous les jours. Oh, oh. Ne te dérange pas. L'univers a vu. Avant, je me disais, comme je ne peux pas voir l'univers, l'univers ne peut même pas noter les détails. L'univers. Gars, on m'a escroqué 5 millions l'autre jour. Donc tu as vu. Et parti avec. Et Patia, tu me demandes de pardonner, d'oublier l'univers. Non, moi, je ne peux pas oublier. Ah, mais 5 millions là, j'avais pour même 5 ans pour économiser ça. L'univers te dit, laisse. Laisse. Libère ton cœur, libère la personne là. Ne parle plus mal de lui. Laisse-le. Tu dois maintenant te programmer. C'est quoi tu donne mon chapelet? Il te faut ça. Il te voit un chapelet. Et quand ça te dit laisse, c'est parce que dans la relation, -là, il y avait des énergies qui t'attachent. Chaque fois que ta pensée laisse la personne entrer, oh, je souffre comme ça là. Oh, hum. À cause de lui. Si tu m'avais pas abandonné avec les enfants, tu m'as amené en Europe, tu m'as laissé. Laisse tout ça. Si tu amené en Europe, tu as pris les papiers, tu es parti. Laisse tout ça. L'énergie que tu as accumulée, tu as investi dans la personne, tu as semé dans l'univers. Et la loi de la physique dit que aucune énergie n'est perdue. La fesse là va vous aider. Que ton cœur va pardonner quelqu'un facilement. Pardonner, ça ne veut pas dire que tu deviens bête encore. Pas que ton ex revient après 3 mois. Il a pris tout ton argent, il est parti avec. Il n'a pas fait la java avec les filles. Dès que ça finit il revient, tu le pardonnes. Oh, entre, non, on a dit qu'il faut pardonner. Ce n'est pas le genre là qui Dieu. Moi, il vous dit Je te pardonne, je te libère, mais ne passe plus jamais chez moi. Même si on a des enfants. Je ne jamais mal parler de tes enfants. Tu es le père. Vous avez un père magnifique. Comme Marie, il n'était pas bon. Mais peut-être comme père, il sera mieux. Mais ne passe pas dans mes 5,50 m. Ne m'appelle pas pour sympathiser. Je ne sympathise pas. Bonjour le roi Feuillot. Merci pour le partage. Quand tu as libéré la personne-là, toute l'énergie que tu as sémée. Tu vois, toutes les années où tu partais tôt le matin, tu ouvrais son magasin pour lui, il venait à 10h alors que tu étais là-bas depuis 6h30. La première chose qui se passe, c'est quoi? Tu as développé une discipline. Tu es devenu discipliné. Chose que la personne qui avait le magasin lui-même ne connaissait pas fait. Voilà, j'ai conçu ma chaîne YouTube. J'étais à, à, à 5000 abonnés. Ils ont fermé la chaîne. Ne te dérange pas, ma chérie. L'énergie que tu as, Bill là, c'est en toi. Tu as encore le pouvoir. Je pas entendu le nombre de gars qui sont dans ma vie. Que ce soit les fils ou les, les, les copains. Quelqu'un vient te dire, oh, tu es ma mère, je suis ton fils. D'accord. Il vient, il prend tout ce que tu as, il vient, il vient me prendre ton savoir. Je dis que mon fils, et je dis toujours, le dernier fils que j'ai eu, je dis toujours garde ton cœur. Protège ton cœur. Ne vois pas ce que je fais, tu commences à prendre la grosse tête, que moi aussi je peux. Je suis à ta part, j'ai ma part. Mes pères et mes mères spirituelles, je suis plus puissante que elle. Mais quand les gens là se mettent pour parler dans ma vie, je m'agenouille, je dis Amen. Écoutez bien. Jésus était l'homme le plus puissant qui était venu. Jésus, c'est Jean-Baptiste qui a lavé Jésus. Il a fait le lavage dans la rivière. Ce que vous appelez baptême là, c'est le lavage. Il a lavé. Ça a ouvert les portes de Jésus. Et elle lavait avec la peau blanche. La Bible dit que la colombe. On prend le on te lave, on prend la, la peau blanche, on met sur toi. Ça a ouvert les portes de Jésus. Jean Baptiste lavait les gens. C'était le lavage. Moi c'est, ma passe c'est, c'est que seul, c'est que c'est que seul. Je prends la Bible avec le, le, le, le, le, le, le, le traditionnalisme. Le Jacques me rappelait, Je mets que les deux ensemble. Parfois, fait, j'ai des inspirations que même les pasteurs eux-mêmes ne sont jamais restés comme ça. Ils ont eu. Moi-même, je vais avoir fait un peu dire que, tu as encore vu l'autre là-haut. Jésus avait besoin, depuis le premier jour, quand on arrivait au temple pour le présenter, jusqu'à Simon a dit voilà le fils qui est venu. Après, Anne est venue à la parler. Jésus était plus puissant qu'eux. Mais Jésus ne pouvait pas se rendre seul. Il ne pouvait pas profiter de sa vie quand il avait un mois. Nya, nya. Après, tu vois, l'enfant fait Ah, chandara baba, sakaraba, chandara. L'enfant, s'il fait quoi comme ça On parle dans son baisse, on le regarde. Après, l'enfant ouvre la bouche et commence à parler. Au nom de moi-même, je me bénis. Au nom de moi-même, jamais. Jésus a eu besoin que les rois marchent te l'homme pour venir avec les cadeaux. Même son père et sa mère. Joseph n'était pas, mais Joseph était connecté spirituellement. Joseph dort, il se réveille le matin, il dit à sa femme que, un ange est venu me dit la nuit qu'on doit vous déménager, on part, on quitte de, de Bruxelles, on va s'installer à Paris. Elle dit Yosef, yo, yo, Yes Yosef, Jésus, je lui dit que oui, j'ai rêvé la nuit qu'on doit déménager. Le soir ils ont porté toutes leurs choses, ils sont dans le blabla car ils partent à, à Paris. comprenez pas ce que je vous explique là hein. vous allez vous prendre la tête tu vas arriver, tu vas voir quelqu'un ta voiture est plus grande que la sienne, et cette personne va te guider spirituellement tu dis mais attends, moi j'ai plus d'argent qu'elle non la fête d'esprit hein. un soulard peut venir un soulard qui a un don spirituel dans sa boisson là il te donne deux instructions que tu vas aller faire, ça va ouvrir ta vie. Maintenant, la arrive devant toi, tu dis ah. « Un sourire toi, tu peux me mener quoi, Tu vas perdre ta part, là, là, là. Donc, toute l'énergie que tu as pris, tu as mis quelque part. Tu as mis dans un business, tu as mis dans un mariage. Tu as mis dans, dans, dans. Bonjour la reine Marie. L'univers a vu. Quand il n'y a pas longtemps, me... je pouvais être à... Il est quoi Il est 6h30. Ou c'est 7h maintenant Je pouvais être dans mon lit en train de dormir. Mais voilà, je suis dans mon salon en train de vous faire des vidéos. Je pouvais être confortablement dans mon lit. Parce que mon lit est très doux. Et tout ce que je suis en train de mettre là-dedans, je donne. Que vous me disiez merci ou pas, l'univers voit, note, et l'univers va te récompenser. Paul a dit dans Galat chapitre 5: Don't be fooled. Everything you saw, you will reap. Ne te détrompe-toi. Tout ce que tu sais, tu vas récolter. Tu vois ta nièce. Veut se marier. Un, un blanc est venu, il est intéressé par elle. Tu dis, pourquoi c'est l'enfant de ma petite sœur, Pourquoi c'est elle qui veut se marier avant ma fille? Tu appelles tous les gens de la famille, tu veux, tu veux les gâter. Tu appelles tous les gens de la famille, tu veux, tu veux mal parler de, de, de, de, de, de, de ta nièce. Tu appelles même son fiancé. Et que tu sais qu'elle avait des dragueurs ici, hein? hmm. elle pissait au lit quand elle était petite, elle a arrêté de pisser au lit il y a 18 ans je tu te dis Oui, la ménagite quand elle était petite, hein? tu sais, avec beaucoup de dragueurs, moi, quand elle, elle a passé les vacances chez moi un jour là, je, je, je, je ne dormais pas, on venait, on la chercher trop. Et que tu sais que sa mère avait le sida, c'est le sida qui a tué sa mère. Mm -hmm. Donc même elle a peut-être qu'elle même le sida. Ne te dérange pas. Ta fille, même si elle réussit à se marier, elle sera malheureuse éternellement dans son mariage. Quand tu gâtes le mariage de quelqu'un d'autre là. Sans compter les tanticons qui parlent sur le marabout. Qu'elle croit que quoi, je vais lui montrer. Tu peux gâter le mariage de ta nièce. Elle se marie trois mois plus tard, le gars la met de haut. Le mariage, elle se gâte. Le monsieur dit que je ne comprends pas, mamie, je t'aime. Et je ne veux plus être avec toi. Wonderful. Tu dis que quoi? Que je t'aime. Oui. Viens alors, on soit ensemble. Non, je ne sais pas quand j'arrive à côté de toi. On a mis l'esprit de rejet. entre vous deux. Quelqu'un est parti gâté? Tu es beau, tu, il est belle. Je ne sais même pas pourquoi. Il est belle. Oh, tu es beau, elle est belle. Vous êtes, vous êtes tous les deux jeunes. Vous vous aimez. Quand vous fumez ensemble, ça donne. Vous croyez que ça va plaire à tout le monde. Comme on a gâté ton mariage, là, ne t'inquiète pas. Ils vont manger le dents. Et plus tu t'élèves spirituellement, plus ton karma, ta puissance, genre les gens qui t'avaient fait mal avant, là, ils ont trouvé du mal quand tu étais encore simpleton là. Marie Bata, je ne fais dans rien. Tu as compris? Et je fais dans tout. Je vais même te bloquer. Je n'aime pas, pas. les questions comme ça là. Si je ma robe, prête, qui tu page? Peut-être dans 5 ans, quand ton énergie sera au niveau. Parce que ce que j'enseigne, ce n'est pas pour tout le monde. Ce que j'enseigne, je ne suis pas sur Facebook, je cherche tout le monde. Jamais. Donc, détrompez-vous. Vous vous si un jour vous restez, vous ne le voyez pas pour ma part, c'est que vous êtes bloqué. Vraiment. Vous voyez, elle va te dire que j'ai écouté ta vidéo pendant 3 minutes. Tu fais dans quoi que donc je, chaque jour je fais une heure de vidéo. Tu peux écouter trois minutes, tu, mis, tu bien t'es disque fait. une <rire> de lie, <laille. rire> paresseuse. Vous devez comprendre que quand plus tu montes spirituellement, les gens qui t'ont fait du mal tu vas faire du pourquoi Les gens qui t'ont fait du mal. Vous allez remarquer qu'ils vont commencer à payer leur karma. Ta puissance, va accélérer leur punition. Ho-ha! Parfois, tu n'as pas besoin de parler. Quelqu'un dit, prends ton agit pas avec. Tu restes comme ça là. Tu as envie de le maudire, mais après tu dis. lâche comme ça, trois mois plus tard, on dit qu'il est en prison, ou bien qu'il a chuté jusqu'à, il a m'attrapé le, le sida, il est devenu au même l'argent pour se soigner, il n'a pas. Pas besoin de dire que j'étais maudit j'étais ceci donc vous devez comprendre que les enseignements que je vous donne ça active vos anges et vos anges savent exactement ce qu'ils doivent me faire s'inquiétez même pas j'ai souvent quand je commençais à monter dans les choses je me disais que quand j'ai un problème il faut que je pose plus il faut que je hey, comment tu peux dormir? Non, lève toi va faire va faire un jour, je m'appelle particulièrement, un jour, je voulais acheter un terrain. C'était moi le terrain. Non, j'avais un deadline pour payer une facture, je sais pas, pardon. En tout cas, j'avais besoin de 1,5 million le jour. Là. Je reste comme ça et dit dis que ma Comme je ne sais pas par quel miracle, tous mes paiements, ce sera dans une semaine, deux semaines. Je reste, je reste. Dieu me dit, Va dormir. Non, il faut que je laisse de bosser. Une fatigue m'a touché comme ça là. Il m'a couché. Parce qu'elle est nuit, parfois je travaille jusqu'à 2h, 3h. Ça m'a touché. Je suis parti J'ai dormi peut-être le jour de 20h. De 20h, je me suis. J'ai ouvert les yeux à 4h. J'ouvre les yeux à 4h. Je vois la reine Mathino, comment tu vas je vois quelqu'un a acheté un de mes programmes. Et il a vu, il a, il a payé une fois. Je me reviens, je vois, la personne m'a viré 350 000. Parce que je fais aussi du coaching de business. Donc, euh, l'heure là-bas, c'est 500 euros. Gommé arabique. Moi-même, je mets, voilà mon numéro en haut de cette vidéo, va regarder, va prendre le numéro là-bas. Vous pensez que je cherche les clients comme ça là Si tu ne peux pas aller prendre le numéro là-bas pour écrire quelqu'un, tu laisses toi, papa, tu laisses toi, c'est maman, tu laisses. Tu as compris Vous pensez qu'il faut qu'on coupe derrière vous Je ne coupe pas derrière mes clients. Et ceux qui arrivent de là vous venez ici. Ne venez pas me voir le dernier jour de votre séjour au Cameroun. Je ne vous recevrai pas. Arrêtez de me simplifier. Donc, je vous donne l'avènement. Vous venez au Cameroubati, faites tout ce que vous avez faire. C'est le dernier jour que vous venez me mettre la pression. Vous êtes malade. Ah, je viens d'Europe. Je viens d'Europe. Oh, ne t'inquiète pas, je n'ai pas la pression des Européens, moi. Absolument pas. J'ai une dame qui a fait ça hier. Elle a attendu quatre jours de temps là-bas Après je dis maman, je viens de je viens tu pars quand je pars demain. Je lui demain. Si elle veut prendre, un elle ne veut pas prendre les pas. Il fallait que je vous dise ça en avance. J'ai des gens qui savent. Si tu sais que si tu me peux t'aider en quelque chose, si tu as tes Théo on à 13h, viens me voir à 15h. Tu vas arriver, je vais laisser tous les gens qui sont là pour te recevoir. Mais si tu vas, faire, tu vas faire tout ton séjour de deux semaines, tu viens bien le dernier jour pour mettre la poisson. Pour me mettre la poisson. Hein? Tu veux même te dépanner. Tu vas partir avec l'argent. Tu veux te dépanner. Vous bon, pensez bah, que c'est votre petit argent là. Vos bon, petit petit miettes de l'Europe là. Ok. L'autre est arrivé l'autre jour. Elle a fait 4 ou 5 jours au pays. Elle ne me calcule pas. Essaye, moi, elle sait, moi j'ai la poisson. Elle m'appelle en catastrophe. Oh maman. Je suis fatigué au Cameroun, le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun, je dis que c'est quoi Tiens, là, elle a eu la chance qu'elle était tombée sur moi le jour-là. Voilà, je suis au Cameroun depuis 4 jours, 11 c'est 3 jours. Regarde, oh, la police m'a arrêté j'ai donné 200 000. Oh, je suis partie, là, j'ai pris la voiture, une voiture en location, en location. il n'y avait pas les papiers. Là, là, il n'y a même pas la crime, j'ai payé la crime dessus. J'ai ceci. Oh. J'ai il y des dépenses de 400 000. Pourquoi tu m'appelles maintenant je suis parti au commissariat ce matin, je voulais faire ma carte d'identité. J'ai tous les papiers, hein? le commissaire m'a chassé. Elle vient me voir. Je lui fais le lavage. Pendant que je chercher les produits pour lui donner, son beau-frère lui envoie le message que le commissaire a dit que tu passes demain matin pour faire ta signature, tu donnes des empreintes, on te fait ta carte. Le commissaire avait chassé le matin, il ne voulait pas la sentir. Donc, faites attention, ne me tentez même pas. Moi, je n'ai pas la pression des benguiste, Je ne cherche pas le benguiste, Que ce soit les femmes ou les hommes, vous ne me mettez pas la pression. Voilà. comme c'est clair, maintenant, c'est bon non, Parce que mes meilleurs clients sont en Afrique. Quelqu'un va te sortir 400 000, vous payez 500 000 ou 600 000, 700 000. Sans souci. Vous de l'Europe là-bas, pourquoi ça sort de vos poches Jesus is Lord. Ah, réfléchir si ça m'y c'est le salaire c'est le presque le, le, le, le, le salaire d'un mois pour certaines personnes voilà je reviens à mon histoire maintenant il fallait que je vous disiez ça là, vous avez là, oublié l'autre là je me couche de dors donc et bonjour à hein, ceux qui viennent d'arriver vous avez aujourd'hui là je suis en mode grondage voilà Pourquoi tu n'as pas la clé de cet endroit-là Parce que tu veux tout sortir, il y a la porte là-bas, tu ouvres la porte directe. Je me réveille, je vois que j'ai un client qui a pris le premier, qui a fait un paiement. Donc pendant qu'elle dormait, l'argent est dans mon compte. Je me réveille à 4 heures. Nous avions à 4 heures. On vous a attaché quoi, qui avec vos bêtises là, on ne vous a jamais attaché. Je vois l'argent là. Je me dis, ok, il faut que j'aille bosser. Comme la moitié de l'argent est venu, ou bien le quart de l'argent est venu, je suis bousculé un peu aujourd'hui là, je peux aller faire 2-3 trucs. Dieu me dit, dors. Je dis, ah. Mais je suis censé faire la prière à 6 heures, le direct, et tout ça. Il me dit, dors. 1 million, ça va. Une fatigue me prend encore. J'ai dormi jusqu'à 10 heures. À 10 heures, je me réveille. On m'a viré. les ouais, 350 000, c'est quoi C'est le cas du paiement. Quelqu'un d'autre m'a viré 700 000. Il dit que. Il y a quelque chose dans le sommeil, hein? c'est intéressant ça. Le roi Feuilleux, que les locaux sont là. Il y a des gens qui viennent chez moi, je ne les reçois pas. Ce n'est pas parce que vous êtes venus qu'il est vous voir. Ce n'est pas parce que tu es venu qu'il est vous voir. Je n'ai pas la pression de quelqu'un. Ceux qui sont venus savent non, ils vont souvent commenter ici. Et le jour où le Seigneur m'a enseigné, en fait, que on a, des, on a parfois des croyances qui bloquent. Vos anges, quand ils sont. Donc, comme tu es là, tu m'écoutes. Il y a certains de tes problèmes qui. Tu ne vas même pas lever le petit doigt pour résoudre le problème là. Il y a certaines personnes qui veulent te donner l'argent. Tu n'as pas besoin de les appeler que donne-moi mon argent, donne-moi l'argent, donne-moi mon, argent, mon Arrange ta vibration. Arrange ta vibration. Tu vas te lever le matin comme ça. Tu vas voir. Waouh. Ton dragueur là t'a donné la voiture. Donc certains combats se font quand tu es là éveillé. D'autres combats se font quand tu es en train de dormir. Parce que tes anges parfois ont besoin que ton esprit ne combatte pas. Parce que dans la journée, tu as tu réfléchi. Comment je vais faire pour payer la facture là Comment je vais faire Comment je vais faire Tu empêches à tes anges de travailler. Tu les empêches. Donc soyez sensible spirituellement. Soyez très sensible. Voilà, ta maison est restée sans locataire, Yasmina. Parce que ta vibration a commencé à changer. Il fallait que l'univers te donne l'argent. Donc l'univers a dit, ok, il y a quoi, il y a, on peut mettre les locataires chez elle. Euh, l'univers est tout le temps en train de chercher à vous donner les locataires, l'argent en fait même. Il y a des matins où je reste comme ça, je n'ai pas envie d'aller consulter les gens. Je dis à mon gars, tu sais quoi Je ne veux pas partir consulter les gens aujourd'hui. Et quand on connaît comment la, la fesse fonctionne, il est ok, repose-toi alors. Je couche, je dors. Les anges viennent. Commence. Ils opèrent. Ils opèrent. Certains d'entre vous, vous devez dormir même pendant une semaine sans sortir de la maison. Tu dors seulement. Tu te couches, tu dors seulement. Tu te réveilles, tu manges, tu fais la mouche, tu dors. Hey, hey, hey. Ta vibration est réparée. C'est réparé. Réparée. Après tu vois, un paiement est venu dans ton compte. Après tu vois, on t'appelle, on te dit qu'on a vendu ta voiture depuis, que ça fait deux ans que tu vends la voiture là. Un acheteur est venu là, ça va donner l'argent. La vibration. Exactement. Toujours en train de chercher des solutions pour vous. Bonjour Eiffel, là. Eiffel, moi. Bonjour Joël. Ceci fonctionne peu importe ton pays. Les gens qui se rivent à l'Ambenga avant de, de prospérer là. L'argent va te localiser à Bamungu ou à Fondjomon. Tu es à Bamungum, même à Bayangam. J'ai des gens à Bayangam qui m'écoutent. Bonjour mes gens de Bafoussam, là. Déjà, gens me dit Mais écoute, pas chez il y a le réseau là, tu mets ton truc là, tu t'échanges tu, tu la vidéo, tu me regardes. Si c'est que tu respires l'air comme ça là, oui, ça peut marcher pour toi. Maintenant, quand vous m'écoutez, mes paroles sont des paroles reconstructives, reconstructrices. Cherchez le mot parmi les deux là qui vous plaît. Mais vous avez compris que. There is a reconstruction process that has begun in you. Je vais commencer à vous parler en anglais. Moi, je suis plus à l'aise en anglais, you know. Alain Michel Solefak, si tu te vois, tu ne veux que tu taper avec le bâton de commandement. Donc quand vous écoutez, ça restaure d'abord votre âme. Vous avez des petites lacunes dans votre esprit. Donc quand tu restes, tu penses à ta journée. Problème, problème, problème, problème, problème. C'est pour ça que dans la journée, tu as des problèmes. Oui, Tina, quand, quand tu prends un de mes kits et que tu as envie de dormir comme ça, là, ça veut dire que c'est en train de restaurer les choses à l'intérieur de toi. Il y a les énergies. À un moment, hein, vous comme tu dis que c'est quoi, cool, tu dis que tu, tu commences à rêver des stars. À un moment, tu vas même plus rêver seulement des stars. Tu vas rester comme ça là. <rire> tu vas rencontrer quelqu'un qui va te présenter que je connais telle personne, je peux te connecter. Tu veux, tu veux qui? Je te, mets, veux, je te passe le ministre, tu veux moi, le numéro du premier ministre? Ce qui m'arrive beaucoup ces derniers jours. Je connais la présidente de la République. Je connais cette, je, tu, tu, tu veux, tu veux? Il dit ok, ok. La vibration tout le monde. donc quand vous m'écoutez ça vient redresser votre esprit ça redresse votre âme ce qui fait que tu vas peut-être persévérer il y en a un endroit où tu quand tu abandonais vite quand tu commences à m'écouter tu persévères il y a peut-être des choses que quand tu faisais tu tournais un peu, tu quelqu'un te dit non, tu refus. ok comme ça ne marche pas, mon YouTube ne marche pas, tu laisses, tu repars, tu lances encore. Certains d'entre vous, vous ne croyez pas que vous pouvez avoir l'argent un jour sur cette terre. Plus tu m'écoutes, quand tu restes le matin sur ton lit comme ça là, tu commences à voir comment l'argent peut venir dans cette journée. Comment voir comment tu peux avoir? Oui. Bonjour la reine Rosine. Maintenant, quand vous allez commencer à traverser ça, il y aura des émotions qui vont venir. Donc, vous allez, quand vous allez entrer dans la bataille des émotions, vous devez être... Pause, pause, partagez ma vidéo. Si vous ne partagez pas ma vidéo, sortez de mon direct. Sortez. Les gens qui sont chuchis, là, ça veut dire qu'on n'avez rien à faire. Voilà. Quand vous allez, avoir, vous allez commencer à voir les pensées... Vos anciennes pensées qui sont habituées à vous vont venir le matin. Toc, toc, toc. Et regarde comment tout, rien ne marche. Regarde comment la journée si, Tes choses ne vont pas donner. Regarde, eh, tu vas échouer. Tu vas, tu vas. Quand ça vient, tu as de regarder mon direct. Quand ça va entrer dans ta tête, mes pensées que je suis en train de te donner par mes paroles se pointent, ça dit non. Ta journée ça va marcher. Ça te dit « Everything you put your hand, go work. » Tu dis que je choisis à l'occasion. Et je serai toujours pauvre ou bien. Tout ce que je fais va marcher. Qu'est-ce qui se passe Everything you put your hand, go work. Your name will open doors. Amen. Tu mets ta musique, tu danses dans ta chambre. Tu as fait quatre heures de temps sans mauvaise pensée. Tu as fait quatre heures de temps sans mauvaise pensée. Tu te dis, waouh. Mais à la cinquième heure, ça commence à venir. Tu vas rencontrer un de tes amis là. La personne là est toujours négative. En chemin, puisque tu, tu avais accepté que tu allais partir à son anniversaire. Joël Camelo, si tu n'as pas de résultat, c'est ton problème là-bas. Tu as compris Je sais que mes choses marchent. Tu as compris Joël My things they work out. Tu as compris Puisque tu avais pro promis à cette personne que tu allais venir à son anniversaire, tu te forces, allons à l'anniversaire, ton esprit te dit ne pas, pas là-bas. Tu connais que ta copine est trop négative, non J'ai promis qu'elle devais venir, non oh. Tu es allé en route de la voiture, le taxi se gâte deux fois. Premier taxi se gâte, il te dit que, pardon, sortez ou prenez un autre taxi. Deuxième taxi se gâte que, surtout ou prenez un autre taxi. Là, tu sais quoi Rentre. Rentre. Toute l'énergie que tu as pris deux mois pour arranger dans ta vibration, là. La soirée où tu es en train de partir, on va prendre ça. Et pas vas voilà, tu forces. Tu voilà, que tu, que tu, arrives à la fin. Et te voir d'abord, ta mine a changé, tu es de bonne mine. Ah, bonjour. Hmm. Elle te regarde bizarrement. Comme tu es belle, rayonnante, elle va te mettre au fond de sa salle. Là où, à la porte, là, on va te pousser, on va te piétiner à tout moment. Et c'était ta meilleure amie avant même. Il y a yeah, cela deux mois avant que tu commences à m'écouter. C'était ta meilleure amie. C'était ta best friend. Là voilà maintenant. Elle te met là-bas derrière. Voilà. Je, je voudrais dire un, un merci à ma meilleure amie. Elle cherche quelqu'un, une autre personne dans le public là-bas. Oui, viens, oh je, je ne serais rien sans toi. Toutes ces années tu m'as soutenue. <rire> Parce qu'elle veut te faire mal au cœur. Et toi-même, tu connais. Comment tu as aidé la femme-ci? Si? Comment tu.. Merci beaucoup, Simon. Comment tu étais là pour elle? Comment elle, elle suçait ton énergie? Tu portais l'énergie la nuit, tu viens, tu dans le matin. Elle prend un tout. Après, elle se encore. Ma vie ne va pas mal, ne marche pas. Euh, mon mari ne même pas. Euh, J'ai besoin de toi. Viens, on passe la journée ensemble. Elle a pour toute ton énergie chaque fois. Là, voilà la fête. Comme elle te voit, tu es là. Tu as porté les talons, mais tu es en fond. qu'elle va te montrer. Excusez-moi, je vous remercie d'être venu à mon anniversaire. Vraiment. Je, je suis euh, franchement je suis reconnaissante. Il y a une personne qui a fait tout dans ma vie. Elle est tout pour moi. Merci. Jacqueline, viens, viens. Tu vois, au fond de la salle là-bas. On t'a mis dans le coin, les gens te poussent. Quand on faisait le service de table, tu sais, ta table, c'était la dernière table. Avec quoi, best friend, tu là! Écoutez, euh, quand votre énergie à te montrer là les gens vont vous montrer les pieds de vos enfants vont vous montrer que tout le temps tu, tu, tu tournais, après tu venais me donner la demander l'argent depuis trois mois tu me demandes pas l'argent ce qui donne même pour les enfants il ne te donne plus il vient gars sa grosse voiture, tu, tu sais qu'il a l'argent. Mais comme toi, tu as évolué et que ton esprit maintenant a changé, quand il vient pour déposer les enfants, tu as besoin de quelque chose? Ah oh non, non, non, non, ça va. Il te voit que tu sors, donc tu as fait ton gommage, à ta peau brille. Est-ce que vous savez qu'il y a les, les, les, les, les pères des enfants ticones aussi là? Il y a les, les pères des enfants je ne sais pas comment va les appeler <rire> Même les mères des enfants qui Il arrive là. Il garde la voiture. Il veut te montrer sa nouvelle grosse voiture. Même s'il si a loué la voiture, il faut qu'il vienne te montrer. Voilà. Il, il arrive. Il a posé des questions aux enfants. Qu que votre mère, est-ce qu'elle a un nouveau gars Est-ce qu'elle va, va bien Oui, maman va bien. Elle a voyagé. On est parti à Limbe l'autre jour. On est parti en vacances. Maman, ta mère est partie en vacances Oui. Elle est partie faire le massage d'elle, elle va voir, le mois prochain ne paye pas la pension des enfants. Dit que Je vais voir que si c'est mon agent qui a pas fait la pension, elle va elle pas se mettre à l'aise avec. Le mois là est exticon. oh mais si vous me plaisez trop. Si quelqu'un tombe dans le direct, si c'est un de ces petits cons, il va se manger que les gens pas l'homme de quoi. Parce qu'on a développé notre langage à nous. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Le voilà. Il Je vais lui montrer. Le mois prochain, tu comptes, tu regardes dans le compte, tu ne vois pas l'argent. Mais comme par hasard, dans ta vibration qui était Nyanga, tu as lancé ton business. Tu vends les parfums, les produits de santé maison. Le mois passé, tu t'es fait un bénéfice de 2000 euros. La centruque des enfants, c'est 800 euros qu'il te donnait chaque mois. Il ne donne pas le mois-ci. Le mois-ci, tu te fais 3000 euros. Il arrive. Il sait qu'il n'a pas payé le mois passé. Tu ne l'as pas appelé pour crier sur lui. Hein? Hein? Jean-Jacques, c'est comme ça que tu fais un 3.4. Hein? C'est pour ta nouvelle femme. Non, tu ne l'as pas appelé. Le, le, le week-end prochain, il vient prendre les enfants. Tu dis bye je de déposer. Je dis bye. Il dit même dans la voiture, il attend. Tu n'as rien à me dire. Euh, non, non, non, non, non. Non, non, non. Je viens de rentrer, on est juste à la plage avec les copines, le week-end, comme tu avais tous les enfants. Ouais, ça va, non, non, pas de souci. Bye bye. Bonne journée, Bonne semaine. Je dis, mais je tenais la femme si elle avait la pension alimentaire que je lui veste. Il commence à checker tes statues. Il commence à checker tes statues. Après, il tourne, il va commencer à venir te Ah, Les modèles de, de, de, de, des exticones. Elle n'a pas besoin. Mais tu es devenue belle, hein, hein? Hmm. Hmm. Vous connaissez les. Hmm? Ha, ha, ha, ha, ha. Oh les exticones. Euh, après l'arrivée, il voit une nouvelle voiture dans le garage. J'ai arrêté de de la passion alimentaire. Je me fais deux week-ends, je n'ai pas pris les enfants pour qu'elle soit stressée avec les enfants. Elle ne se plaint pas. J'arrive, je vois la nouvelle voiture. Euh, hein, tu es devenu belle. Hein. Dis-moi ton secret, c'est quoi ton secret? Ah non, non, non, non, ça va, ça va. Alors, tu, tu, tu passes à déposer à quelle heure? 16h demain? Ok, bye. Tu as fermé la porte. Il est devant la porte comme ça. Tu as ton montée, tu as à l'étage, en train de travailler. Il reste dans la voiture 30 minutes. Ma calcul ma plan. Mince. La femme s'est en train de m'échapper. Quand elle me suppliait souvent pour l'argent des enfants, c'est là-bas que ça me, ça me faisait plaisir. C'est de là que je tirais ma gloire. Elle est devenue indépendante mentalement comme ça, pourquoi? Ah ah. C'est pas possible ça. Écoutez. Votre énergie, je vous le dis encore, est en train d'augmenter. C'est un peu comme si vous prenez de l'ampleur. Donc, si tu as tu, tu, ton énergie radiait peut-être à 2 km. Maintenant, ça, ça, ça a grandi. Tu, tu, ton énergie radie même à 1000 km. Revanche exticone. <rire> en fait, tu te sens tellement bien que tu n'as même pas le temps d'aller te faire la revanche sur ton ex. Tu es juste bien, tu vois. Tu ne le calcules pas. Tu ne l'accuses pas d'avoir causé ta perte. Tu ne l'accuses pas... Like, tu le calcules pas I'm good. ce n'est pas ton ex non non non I'm good, I'm good. ça va ça va tu es en train de guérir de l'intérieur c'est pour ça que dans ta belle vibration tu rencontres un beau milliardaire blanc bêtises ça dépend de ce que tu aimes ton Pour commencer votre relation. Bien sûr, si tu as dit là avec ton ex donc ton ex n'est plus un problème. Parce qu'il y a aussi des ex-tiquons que à chaque fois, ils veulent gâter ta relation. Quand tu étais seul, ils t'avaient quitté. Et quand ils t'a quitté là, ils te menaçaient pour te donner même les petites miettes qu'ils donnaient pour les enfants. Écoutez, ne forcez pas les pères ou les mères de vos enfants à nous laisser. Quand vous dites souvent qu -ce que quand quelqu'un te doit l'argent, tu vas la laisser. Quand tu forces ton ex à te donner, c'est un peu comme si euh, tu passes le temps à demander l'argent à, à quelqu'un qui te doit. J'ai droit à ça, pourquoi tu ne m'as pas donné hein? Rien. Mm -mm. Mm -mm. Tu as rencontré ton nouveau gars, tout va bien. Tu ne dis même pas à ton revanche exticon que tu as, tu as un gars. Il apprend que tu es un mari. Maintenant, tu dis que bon, on va maintenant aller vivre euh, aux Champs-Élysées. Oui, c'est là-bas qu'on va prendre. On a... Tu, tu... lui dis même pas que tu déménages. Attendez, on donne le modèle. <rire> tu donnes tu la nouvelle adresse. Il tape dans le GPS. Il voit que c'est un quartier chic de Paris. Il tape. Il dit Il dit qu'il oh, s'arriver pour voir un Il arrive. Il va aller voir sur la sonnerie. Il voit ton nom. Il dit hum, Il sonne. C'est ta femme de ménage ou ta gouvernante. qui vient ouvrir. Il dit qu'il vient chercher les enfants. Il ne te voit même plus toi-même. C'est maintenant avec la gouvernante qui dit. Tu as laissé les consignes, les instructions. Est-ce que je peux la voir Non, elle a le sol. Elle prend son bain de soleil. Elle prend son bain de soleil. Elle va finir dans deux heures de temps, monsieur. Écoutez. Ces gens qui pensaient qu'ils étaient votre devant, derrière là. C'est là que vous allez voir leur vrai visage. Les mots, les petits mots pour t'attaquer là. Que tu as maintenant, que l'autre aussi vous. Tu as les mes maintenant, c'est maintenant que tu as attrapé quel gibier maintenant. Merci. Hein tu as dit de donner l'enfant à ton futur marié Non, il a pas de Souvent, ces gens-là, leurs vibrations viennent gâter votre... Ça gâte votre futur mariage. Écoute, la place que tu m'as donnée dans ta vie, c'est celle-là que je prends et que je te donne aussi. Quelqu'un qui t'a laissé, qui allait se marier avec quelqu'un d'autre, et c'est que tu as passé 5 ans seul. 8, 10 ans. Pourquoi je viendrais foutre en l'air mon futur mariage pour toi? Why? Même vous présenter là, j'ai pas besoin. Je te présente à mon mari, pourquoi? Hmm? Pourquoi? Parfois, il voit ton de mariage. Il peut encore de les de riz te drague. Comme il est venu m'entretenir là maintenant, tu crois que... <rire> Allez. Quand tu vois, on m'arrange là, puisque je suis à l'aise dans ma relation. Tu aux heures bizarres maintenant. Tu ne m'as pas... En... Ouais. C'est tu sais, toi qui m'as laissé, non? N'est-ce pas? Les 10 ans que j'ai fait seul là, tu savais que tu étais seul non? Hein? Parce que vous devez comprendre que quand votre nouveau, votre nouveau niveau de bonheur là, certaines personnes ne voudront pas que vous soyez heureux. Dans ça vous vous d'être sage, c'est quand même le père de mes enfants. C'est le père de tes enfants. Pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Il y a le kit infertilité avec des poudres dedans que vous pouvez boire. Ça vous aide à régénérer. Donc vous faites le test de chlamydia d'abord et puis vous prenez le kit d'infertilité. C'est 50 000 je pense. Vous avez compris non Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Vous devez savoir faire la part des choses. Parce qu'après cette personne-là, cette ex-personne va devenir va vouloir venir prendre ton énergie parce que tout est énergie va vouloir venir prendre ton énergie parfois va vouloir mettre ton mari mal à l'aise écoute quand ton mari t'a trouvé, tu étais à terre le père de tes enfants t'avait laissé à terre il a pris peut-être 2, 3, 4 ans maintenant votre relation est solide, ça commence à aller ne fais pas l'erreur ma chérie Donne la place à l'homme-là. Il va te soulever jusqu'au ciel. Parce que si l'ex pouvait te soulever, s'il voulait te soulever, il t'aurait soulevé. Ce n'est pas maintenant qu'il va te soulever. Régine Bicon. Moi, je dis toujours que la fête de pension là. si le père de ton enfant mourait, tu allais aller dans la tombe pour demander que toc, toc, toc, donne-moi l'argent la de l'enfant. Non. Si quelqu'un quitte de ta vie ne veut pas payer la pension de l'enfant, laisse-le, il part. L'ivam. L'ivam. Moi, je suis très extrême dans mes choses. Parfois, il me dit que ouais, quelqu'un pleure une dette. Oh, oh, telle personne me doit de l'argent. Oh, je dis que si tu avais l'argent là sur toi, tu entres dans le taxi ou tu marches en ou tu roules la nuit. On te braque. On prend tout l'argent. C'est parti, non? Tu vas commencer à pleurer, oh braqueur, remettez-moi mon argent. Non. Tu vas savoir que c'est parti, non? Et maintenant, pour le père de l'enfant, là, ça, écoutez, si vous mettez ma méthode, c'est en pratique. Le mois où il paye, tu envoies seulement dans le compte d'épargne de l'enfant. Tu envoies. Donc, ça, ce n'est plus un facteur nécessaire à ton épanouissement. Le mois où il envoie, tu fais, tu fais seulement un virement dans le compte de l'enfant. Dans son compte où, quand il va grandir, tu vas lui donner que voilà ton argent que j'ai économisé. Ou bien il vit, tu, tu, tu fais même 6 mois, de, tu accumules les pensions, là, tu achètes un terrain à l'enfant. C'est que dans 20 ans, quand il sera bien adulte là, quand il sera bien adulte, là, la, la, la valeur du terrain là, sera multipliée par je ne sais pas, même par 10, par 15. Parce qu'il faut avoir que certains d'entre nous, on a fait des enfants avec des cons. Sérieux. On a fait des enfants avec des cons. Et quand quelqu'un est con, c'est un con. Maintenant, tu n'as pas besoin de, de dire à l'enfant que c'est un con. Blesse le ça va. Bénis-le. Tu vas donner l'enfant. Merci, papa. Merci. Bye. Pas besoin de bloquer la personne. Mais parfois, certaines personnes sont nécessaires que tu les bloques. Pour que ça te donne un peu la paix, pour que tu avances pour une période de vie. Moi j'étais... Vous savez, ça a fait des pensions alimentaires, dans le début de la vie de ma, de ma fille. Son père n'avait pas, pas d'argent. Il se cherchait encore. J'étais en Angleterre, je n'avais pas le titre de séjour. Donc il n'y avait pas moyen que je demande à l'État de me donner de l'argent. Ce qui fait que c'était euh, difficile. Chaque fois que je l'appelle, je demande l'argent. il me dit, il me donne des excuses, je dis, non, je n'ai pas, je dis voilà. Et l'État ne me donnait pas. J'ai programmé dans ma tête. Je suppose que l'enfance, n'a pas de père Je suppose que l'État ne me doit rien. J'ai commencé à bosser pendant 5 ans. Tout ce qu'il fallait pour ma fille, c'est moi qui donnais. Et ma fille avançait. Ce que je fais dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, vous me voyez, je fais les repas, tout ça. J'ai au moins 10 ans d'expérience. Ça fait 11 ans que je chargeais déjà les conteneurs. Les premières personnes à faire des contenus au Cameroun. Vous me voyez sous-jeune comme ça là. J'ai chargé d'abord envoyer ici au Cameroun, avec mon ex à ce moment-là. Il était au Cameroun, moi était là-bas, c'est moi qui chargeais, j'envoyais. ici. Linda, j'ai demandé qu'on si avait aussi ton numéro. Parce que je voulais te dire merci, pour tu m'as apporté les noix de coco avec les ananas. Lina, tu sais quoi, dans la journée, je suis sortie pour manger avec ma fille. En rentrant, je voulais acheter les, les ananas. J'ai vu les ananas, je voulais acheter. Mais j'avais la paresse de garer, acheter, j'avais pas de monnaie, voilà. Donc, j'ai dit, ah, oh, j'ai envie des ananas. Je, je suis arrivée à la maison, tu n'étais pas encore là. Je, je reste à l'intérieur une heure de temps, on me dit que tu es là. Et que tu as apporté les ananas. C'est là que je dis, waouh! Wow. J'allais t'appeler, on me dit que tu n'as pas laissé de numéro. J'ai dit que bon, quand tu vas venir lundi, je vais te voir. Mais hier, je n'ai pas reçu les gens. Hier, je n'étais pas. C'était une de ces journées où il fallait que je dorme avant. Bon, je me repose. Donc, quand j'ai programmé dans ma tête, j'ai accepté le fait que personne ne me doit rien. Donc ça, quest faut ça fait mes choses, avancer. Si il paie, je perds l'argent, je perds, je passe. Si je je donc quand tu te programmes comme ça. Je parlais mon encore hier avec quelqu'un. On se disait, euh, je n'ai pas de téléphone ici. Je pas de téléphone, on la chambre, ma chérie. Quand tu es en France, quand j'étais en France, le loyer là-bas, quand tu veux louer une maison, tu perds une un mois de caution, un mois de loyer. yung que quand tu te mets en contact Tu as déjà mis les barrières Je j'ai pas dit de bloquer les pères de vos enfants On ne leur parlait plus jamais arrêt, Parce qu'un enfant a besoin de communiquer avec son père Maintenant, je dis que dans ton esprit Enlève l'accusation Ou bien oh, Tu ne t'es tu pas occupé d'elle Pourquoi tu veux lui parler maintenant Il faut laisser ça Le jour où il ne vient pas la vie Il se voit et après Si te la laisse, il te la laisse Tu, tu continues ta vie voilà, tu viens voir l'enfant ici, tu n'apportes même pas le yaourt, tu ne fais même, il faut laisser tout ça. Vous, vous allez comprendre, vous savez de quoi je parle. Vous, vous connaissez, vous connaissez vos bouches. Donc là, je me rends compte que euh, la mentalité de l'Afrique, en fait, est différente de celle de l'Europe. En Europe, tu veux euh, louer la maison. Un mois de caution, un mois de loyer, ou bien deux mois de caution, un mois de loyer. Je voulais venir à Yaoundé, euh, peut-être mardi, parce que je vais aller au Gabon aussi la semaine prochaine. Donc Yaoundé, peut-être mardi, je vais faire un soir Yaoundé. Donc à rester sur la chaîne. Quand tu vis au Cameroun, on te dit pour louer, tu dois payer 10 mois. Et 10 mois de cochon et loyer, ça fait, pour certaines personnes, c'est peut-être 4000 euros ou 5000 euros. De... Certaines personnes au Cameroun ici, pour eux, c'est normal. Malgré le coût de vie, la personne va facilement prendre 3 millions donnés pour payer la, la caution d'une maison, caution et puis 12 mois de loyer. Donc, je me suis dit, si jamais je suis parti de l'Europe où je croyais que c'est un mois de caution, un mois de loyer, je suis arrivé ici, je me suis adapté à 10 mois, 12, 10 à 12 mois. Pourquoi on n'a pas étendre mon esprit encore plus loin Pourquoi on n'a même pas payé 5 ans de loyer Donc, vous êtes la personne qui vous limite. Bon, qui se limite bon. Vous êtes la personne qui vous limite. Voilà, c'est ça. Vous avez suivi non? excusez mon français. Si je commence à parler en anglais, vous allez être perdus. I'm trying my best. Bon, j'ai fini. J'ai parlé des choses un peu, mais mon enseignement cette ce matin n'était pas c'était subtil. Donc, je compte, je sais que vous avez compris le message, je n'ai même pas besoin. Subtil. Donc il y a des petits messages que je passais à gauche, à droite. Un petit truc. Ça va vous donner, ça va vous aider. <coughs> Parce que je suis aussi conscient, Quand j'enseigne, je prends les énergies, je pique, je, je prends les énergies des gens qui m'écoutent. Et je sais que parfois, qu je parle je parle d'un truc, après je quitte tout ça, je ne pas parler de l'autre. Parce qu'il y a quelqu'un là-dehors qui a besoin d'entendre ce que j'ai dit là-bas. Je finis là-bas, maintenant, je reviens encore pas ici. Parce qu'il y a quelqu'un plutôt pas ici qui a besoin d'entendre ça. Voilà. À la fin, une petite question que tu te posais toujours vaguement dans ton esprit tu as la réponse à cette question là. Bon, et fini. Je vous dis maintenant bonne journée. Je vous bénis. Je vous bénis. The Lord bless you and keep you. May his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face toward you